Je vois le nombre de participants qui augmente. Très bien, donc peut-être nous allons pouvoir déjà commencer. Bonjour à tous et bienvenue au lancement de la boîte à outils et du manuel de formation pour les volontaires communautaires dans la gestion de cas. Donc je suis Sandra Maignan, je travaille avec Plan International et je serai votre modératrice pour cette session qui, je l'espère, sera interactive et informative donc euh, nous avons un, donc l'agenda pour la session d'aujourd'hui donc euh, aujourd'hui nous allons commencer par quelques remarques d'ouverture euh, donc euh, nous avons notre collègue Annie Mansourian qui euh, qui fera quelques remarques d'introduction puis nous aurons des témoignages de volontaires communautaires donc euh, qui vont partager leur expérience et ensuite, nous allons discuter un peu de comment travailler avec ces volontaires communautaires et, et notamment des résultats d'une recherche qui a été menée dans, euh, dans plusieurs pays. Puis, nous allons partager des ressources, donc ce sont de nouvelles ressources au niveau global qui ont été développées pour euh, spécifiquement des volontaires communautaires qui sont impliqués dans la gestion de cas. Et enfin, nous terminerons notre session avec euh, un moment pour des questions et, et réponses. Voilà. Donc, avant de commencer, euh, je voulais aussi vous informer, vous pouvez utiliser le bouton discussion ou bien chat en fonction de, votre, de la langue que vous utilisez en bas de votre écran pour vous présenter. N'hésitez pas à, à dire d'où vous venez. C'est intéressant pour nous de savoir quels sont les pays représentés. Ensuite, euh, euh, tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir aussi utiliser le bouton questions-réponses, donc Q et R, en, fin, en bas de votre écran, pour poser des questions aux présentateurs. Donc, n'hésitez pas hein, même durant le webinaire à poser des questions. On verra celles qu'on pourra peut-être, on pourra répondre tout au long du webinaire, et à la fin, on aura aussi un temps pour, pour les questions. Donc, ce webinaire est enregistré et l'enregistrement, le lien vers les documents euh, seront partagés avec tous les participants qui se sont enregistrés pour ce webinaire. Et ils seront aussi disponibles sur le site web de l'Alliance après l'événement. Voilà. voilà pour euh, ces quelques points. Je pense que nous allons pouvoir commencer. Donc, je suis très heureuse d'ouvrir ce, ce webinaire et d'accueillir Annie Mansourian, donc, qui est le co-coordinateur de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. et Elle va ouvrir ce webinaire avec quelques mots d'introduction. Annie, c'est à toi. Merci Sandra. Euh, bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir pour ce webinaire aujourd'hui en vue du lancement de, de la boîte à outils pour les volontaires communautaires de la protection des enfants, de l'enfance. Je suis Hany Mansourian, co-coordinateur de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, l'organisme de coordination sur lequel ce travail si, si important a été effectué. Cette nouvelle ressource a été très attendue. Euh, elle s'appuie sur les, les enseignements tirés de plus d'une décennie euh, de travail sur la compréhension du rôle essentiel qui jouent les volontaires communautaires et les ponts euh, qu'ils qu établissent euh, pour une gestion des cas efficace et de qualité. Elle rassemble euh, une multitude euh, euh, d'outils pratiques euh, et très utiles tel euh, qu'un code de conduite et une description, une description euh, du rôle euh, des volontaires euh, est un outil pour la sélection euh, et le contrôle des budgets. Ces outils peuvent être utilisés dans le, progr pro, pro, dans le programme nécessitant un très peu d'adaptation, permettant d'améliorer l'expérience euh, du personnel et des volontaires, mais aussi, mais aussi euh, des enfants et des communautés qu'il soutient. Un grand merci et mon plus, plus grand euh, respect vont à tous euh, tout, euh, ceux qui, euh, ceux qui euh, ont participé à cet excellent travail. Euh, nous, nous tenons à remercier, remercier euh, Plan Interna International qui a dirigé cette initiative euh, dans le cadre du groupe de travail sur la protection de l'enfance au niveau communautaire. Euh, et la gestion des cas. Euh, nous sommes aussi très reconnaissants euh, du soutien du Bureau d'aide humanitaire de l'Agence américaine pour le développement international, euh, qui a généreusement financé cet, cet important travail. Je remercie tous les collègues euh, qui t'ont aidé à organiser ce webinaire. Merci à tous, euh, à vous euh, Sandra. Merci, Honey. Merci pour ces mots d'introduction. Donc, euh, aujourd'hui, nous avons plusieurs objectifs pour cette session, donc pour le lancement de la boîte à outils et du manuel de formation des volontaires communautaires dans la gestion de cas. Donc, tout d'abord, euh, c'est pour nous l'opportunité de réfléchir aux expériences, aux défis, aux possibilités d'engagement des volontaires communautaires. C'est aussi l'opportunité de présenter les résultats et les recommandations de la recherche donc, qui a été menée dans plusieurs pays, et de partager les outils, donc la boîte à outils et le manuel de formation avec donc, tous les participants. Et enfin, euh, ce sera aussi l'occasion de réfléchir à la manière dont nous pouvons tous agir, collectivement, individuellement, au sein de nos organisations, pour mieux travailler avec les volontaires communautaires. Donc, dans le cadre des recherches menées lors de ce projet, nous avons établi des contacts avec plus d'une centaine de volontaires. Nous avons notamment reçu des histoires, des photos de volontaires de 18 pays. Et nous avons aussi organisé des ateliers et des entretiens en Birmanie, au Malawi et au Nigeria. Et donc, dans un esprit de participation et d'écoute des volontaires communautaires, nous sommes très reconnaissants d'avoir deux intervenants donc qui sont des, des volontaires de plan international au Malawi qui vont partager leur expérience avec nous aujourd'hui à travers une courte vidéo. Donc il s'agit de Gilles et de Welengo qui sont tous deux originaires de la RDC mais qui travaillent au Malawi avec plan international comme volontaire. Donc nous avons cette, cette courte vidéo. Je n'ai pas décidé, mais c'est dans moi. C'est dans moi. Depuis mon, de, de, de, depuis mon jeune âge. Je, je, je, me, je, je me sens mal quand je vois un enfant menacé, je me sens mal quand je, quand je vois un enfant maltraité. Je me sens mal quand je vois un enfant dans une mauvaise situation. Mmh, très bien. Parce que c'est un amour très très très très, très serré des, des enfants. Et maintenant, quand que père de famille, maintenant ça s'accélère davantage cet amour-là. Ce qui me fait plaisir, c'est la, la collaboration que je reçois d'abord des, des, des, des, des gens avec qui je travaille. Et j'ai réussi toujours à, à m'intégrer, à, à, faire, à faire voir aux, aux gens avec qui je travaille et ceux pour qui je travaille, les, la nécessité de, de protéger les de protéger, de, de protéger des, des enfants. Nous avons une seconde vidéo, il hein, me semble. Celle de Wellengo. Uh, the message that I wanted to give you is, you have to think on us, because we are working very hard. We are willing to work, and then we we'll continue to work it in order to save our community. And then, from this discussion, we need the outcomes. We need the changes from you. You should not sleep. You should wake up and stand for these volunteers who are working in the camp, especially in the Malawi, Refuge Camp. We need the changes. Yes. Donc, vraiment des vidéos, très euh, des témoignages très poignant. Hein. Donc, je vous invite maintenant à, à partager vos ressentis après avoir écouté ces témoignages. Et donc, Vous pouvez utiliser le lien vers le Mentimeter qui est dans le chat pour, pour exprimer vos ressentis. Donc, Vous pouvez simplement cliquer sur ce lien, ça va vous envoyer vers une, une application en ligne où vous allez pouvoir taper vos, vos ressentis et donc l'idée, c'est, euh, voilà, avec cette vidéo, qu -ce que, quelle émotion vous ressentez euh, maintenant Alors voilà. Alors on a déjà des premiers, premières réponses. La sincérité et la volonté de bien faire, oui, en effet. C'est très émouvant, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a beaucoup ému. Lorsque Gilles partage son amour pour les enfants, à quel point il est, il est heureux de, de les protéger, la responsabilité commune, en effet, protéger les enfants, leur engagement et l'importance du travail de volontaires. Tout à fait, là vous l'avez bien noté, hein, à quel point le travail de ces volontaires est, est essentiel, comment ils contribuent aussi à, à la protection des enfants. l'importance de cadrer leur intervention pour maximiser leur engagement. Et oui, c'est rassurant de voir que ces volontaires sont aussi investis. Et on ressent, oui, l'amour qu'ils ont pour les enfants, l'engagement, la redevabilité, leur détermination. Et oui, c'est besoin d'être accompagné. Ça, on, on l'entend bien avec Walengo, hein, qui dit, voilà, vous ne devez pas dormir, vous devez nous soutenir. Tout à fait. Très bien. Bon, merci beaucoup pour vos réactions. Donc maintenant, euh, nous allons pouvoir euh, donc passer à... À la suite de, de ce webinaire et donc j'ai le plaisir de vous présenter lourdes Carrasco, qui est conseillère globale en gestion de cash et terre des hommes et lourdes va nous parler du contexte et des principaux résultats de l'étude donc qui a été menée dans plusieurs pays lourdes c'est à toi oh, merci pardon j'étais bien sûr en mute <rire> merci sandra euh, voilà, du coup, pour présenter un petit peu d'où ça vient, euh, ce travail, comme Sandra l'a dit, l'étude sur l'engagement communautaire euh, dans la gestion des cas a été réalisée en 2020. Euh, L'objectif, c'était euh, pour le compte de l'Alliance euh, globale en protection de l'enfance. Euh, L'objectif, c'était de fournir une meilleure compréhension des volontaires euh, communautaires qui ont des responsabilités dans le processus de gestion des cas de protection de l'enfance. Ça peut, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines de protection de l'enfance, mais c'est important de rappeler que c'était tout, c'était pour pouvoir comprendre les, les responsabilités des de, de, de, volontaires communautaires dans la gestion des cas de protection de l'enfance. Pour ce recherche, nous avons défini donc les volontaires communautaires comme ces membres de la communauté qui sont engagés dans certains aspects et activités de la gestion des cas de protection de l'enfance aux côtés des organisations. Euh, la recherche était comparatif dans le sens qu'elle comparait les, les preuves et la théorie avec ce qui se, avec la réalité et ce qui se passe euh, sur le terrain. Euh, les, et et les, euh, les méthodes de recherche, euh, comme vous voyez un petit peu ici aussi dans la, dans la diapositive, c'était sur la base d'un de, de, étude de, de, de, de documentaire de la littérature académique, de la littérature crise, à, à travers des bon, révisions de, des procédures opérationnelles, directives, matériel de formation. Ensuite aussi 32 entretiens d'informateurs clés avec des universités, euh, des universitaires, des conseillers de protection de l'enfance et des managers. Et euh, la recherche sous le terrain comprenait euh, des ateliers participatifs et des, des entretiens dans le cadre des interventions humanitaires, comme Sandra l'a déjà dit, en Birmanie, au Malawi et au Nigeria. Euh, on peut passer à la slide suivante pour voir, avoir un peu l'aperçu exactement de… Comme Sandra avait mentionné, de plus de 100 volontaires ont partagé leurs histoires, et images, photos provenant de 18 différents pays. Et vous voyez la liste des pays et la carte de tous les pays qu'ils ont pris part à la recherche. Avant de passer, maintenant, rapidement pour revoir directement quels sont les résultats de, de, cette, de cette étude et de la recherche. Euh, avant de commencer ces résultats nous aimerions euh, que vous toutes les participants aussi réfléchissez à des, certaines des questions clés de, de cette euh, recherche alors comme euh, comme vous avez fait avant il va apparaître euh, euh, un lien euh, pour que vous puissiez participer à travers euh, menti euh, avec lesquels on va poser quelques questions clés sur lesquelles on euh, euh, vous, voilà, vous pouvez accéder euh, le lien à travers euh, la, la, la, la boîte de discussion, le chat. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a différents, euh, différentes euh, questions clés pour lesquelles vous allez répondre si vous êtes d'accord avec ce qui est dit ou pas d'accord. C'est comme un exercice de voir, euh, par exemple, nous, euh, on voit la... Euh, nous ne pourrions pas mettre en œuvre euh, la gestion des cas sans le soutien des volontaires communautaires. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est de dire si vous êtes totalement d'accord ou pas d'accord avec, euh, avec cette phrase, comme si c'était vrai au fond pour vous. Euh, du coup, d'accord, pour vous c'est vrai, la phrase est pas d'accord, euh, ça serait euh, pas vrai ou pas applicable. On devrait faire ça pour chacune des, des phrases qui sont présentes. Du coup, je vais les lire. Ensuite, à part la première qu'on a dit, les volontaires communautaires ensuite, sont confrontés à des risques et à des dynamiques de pouvoir complexes. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Euh, les volontaires communautaires ne doivent pas bénéficier de rémunération. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Voilà, je vois qu'on est déjà tous… Il <rire> y a déjà pas mal de réponses. Euh, les volontaires communautaires ne doivent pas être responsables des six étapes de la gestion des cas. On n'est pas d'accord ou on est d'accord. Et on voit qu'il y a euh, déjà des réponses en disant que sur les phrases de « si les volontaires communautaires ne doivent pas bénéficier de remunération euh, », ah, on continue à avoir des réponses. Et sur les responsabilités sur les six étapes de gestion des cas, si on est d'accord ou pas d'accord. Et ensuite, les deux dernières, si les membres de la communauté doivent être impliqués dans le processus de sélection de volontaires de leur communauté, d'accord ou pas d'accord. Et si les organisations de protection de l'enfance doivent harmoniser leurs normes et leurs attentes au regard des, des volontaires communautaires. Maintenant, je, on va donner un peu de temps pour voir s'il y a d'autres réponses. Ça commence à, ça continue à bouger un peu. On va donner encore quelques. Moment pour. Parce que je sais pas si je peux. Ah oui, on voit le nombre de réponses totales et du coup, il manque encore, je dirais. On va donner quelques minutes pour répondre. Et vous pouvez voir au fur et à mesure le niveau d'accord et désaccord. On va laisser un petit peu plus de temps aussi, On voit je vois qu'il y a 24, 26 réponses. Nous sommes un petit peu moins de 30 réponses, on peut, euh, on peut laisser un petit peu plus de temps s'il y a des gens qui ont des difficultés pour accéder les liens. Lourdes, certaines personnes ont aussi répondu dans le chat. Hein. Je, Je suis en train de voir. On recommanderait que pour que pour que vous puissiez voir un peu l'ensemble des réponses et voir le niveau d'accord, désaccord avec les, les différentes phrases, c'est mieux si vous pouvez vous insérer dans le lien pour pouvoir répondre là directement. Autrement, on peut pas comptabiliser ces réponses que vous avez dans le chat. Euh, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter. Euh, on va donner encore quelques minutes pour que, pour les gens qui n'ont pas pu euh, le faire dans le lien, euh, parce qu'autrement c'est difficile à les comptabiliser, mais si vous ne pouvez pas y accéder, ben on laisse un minute de plus et on voit si euh, s'il y a d'autres réponses. Il y a un, un, une question dans le chat de savoir s'il faut rafraîchir parce que peut-être ça ne rentre pas. Je ne suis pas sûr. Oui, vous venez d'être répondu. Euh, je crois qu'il y a encore des réponses. Euh, je, un peu. Et je vois qu'il y a aussi... Euh, euh, si on attend un petit peu, dans tous les cas, c'est intéressant de voir que tout... Que, que, que le niveau d'accord et désaccord, il se maintient un peu euh, similaire en termes de réponse ou de pourcentage. Euh... On pourra sinon passer, en fait, je vois qu'il y a une question, mais en fait, ça, c'est le point aussi de maintenant de présenter. On va passer, en fait, c'était, vous, vous, vous avez vu un peu le, le niveau de... de... On va bouger vers le résultat parce qu'en fait, les différentes phrases qu'on a mises, ça représente un peu différents résultats qui ont déjà apparu euh, que nous avons appris à travers l'étude. Euh, déjà pour commencer, le principal la, la principale que, qu a, que nous avons appris sur l'étude, c'est la nécessité d'une réflexion plus critique euh, sur la manière dont les volontaires sont engagés, mais aussi sur la nature euh, de, des relations euh, avec les organisations de protection d'enfance. Euh, ensuite, comme vous voyez, il y a aussi ces six uh, uh, résultats classifiés sur, uh, sur l'étude et la recherche. Que les volontaires uh, apportent des avantages aux communautés et aux organisations, mais qu'ils manquent souvent des ressources et, et sont uh, surutilisés pour être considérés comme des volontaires. Euh, la deuxième, c'est qu'il y a um, un mélange de rôles, des rôles peu clair, un manque de soutien pour le volontariat et que les dynamiques de pouvoir conduisent aussi à dynamique en, en, peuvent conduire à une dynamique insoutenable et potentiellement exploitante. Euh, le, les communautés doivent être impliquées dans tous les aspects de l'engagement des volontaires. Ça, c'est aussi un des points qui est ressorti de la recherche et que vous avez vu comme des phrases précédentes. Euh, les risques pour les volontaires ainsi que pour les enfants et les familles doivent être atténués autant que possible. Les partenaires de protection d'enfance doivent se coordonner afin d'harmoniser les approches et les normes relatives euh, à l'engagement des volontaires. Aussi, vous l'avez vu et vous étiez aussi la plupart d'accord. Euh, et il est, il est urgent d'investir dans le personnel chargé de la protection euh, de l'enfance, y compris... Les volontaires communautaires et les travailleurs sociaux formés et rémunérés. Euh, vous voyez un peu, il y a le même, il y avait un pourcentage aussi d'être d'accord ou pas d'accord. En fait, ça c'est un peu la, la, ces résultats, ils se comparent aussi à la, à, ça c'est la pratique un peu et tout ce qui a tous les résultats qui sont sortis de la recherche. Euh, dans tous les cas, après, il y aura aussi une session de questions-réponses, donc je vous invite à y réfléchir et continuer à les noter dans le chat parce qu'elles vont être toutes reprises après. Euh, suite à, à cette révision des différents euh, résultats, on, on va passer aussi à, à, à l'aperçu de, de toutes les reste des matériels qu'on est en train de présenter. Sandra, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Lourdes. Merci pour ces résultats vraiment intéressants. Donc, euh, maintenant, nous allons... Euh, je vais inviter Caroline. Euh, Caroline Veldhuzen, qui est la conseillère principale en protection de l'enfance dans les situations d'urgence avec Save the Children. Um, à nous, à nous présenter comment, euh, comment les résultats de la recherche, donc ceux qui ont été présentés par Lourdes, ont été ensuite intégrés dans les ressources que nous partageons aujourd'hui euh, durant ce webinaire. Donc Caroline, c'est à toi. Merci Sandra. Bonjour tout le monde. Euh, ravi d'être avec vous pour parler de ce paquet de euh, ressources et de boîtes à outils, ce manuel de formation euh, tellement pertinent, euh, surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest et, et centrale. Euh, alors, j'aimerais tout d'abord expliquer que les, les, les enseignements tirés de l'étude ont permis d'élaborer une boîte à outils et un manuel de formation euh, que nous partageons avec vous aujourd'hui. Et la boîte à outils est aussi le manuel euh, pour les volontaires communautaires de la protection de l'enfance, décrivent les pratiques éthiques à suivre pour engager des volontaires communautaires dans la gestion de cas de la protection de l'enfance. Et les directives et considérations incluses dans ces ressources répondent directement aux résultats de l'étude. Euh, la boîte à outils et le manuel de, de, de formation établissent des standards éthiques comme euh, comme, comme on, on vient de dire. Et cela inclut tout d'abord que le rôle de travailleur social impliqué dans la gestion de cas est un rôle réservé au personnel rémunéré, et formé, et supervisé. Et ce rôle, et ça c'est très important, est distinct du rôle que les volontaires communautaires jouent pour soutenir les travailleurs sociaux dans la gestion de cas et cela, par exemple, pourrait inclure l'identification et euh, le référencement des cas vers les services appropriés, assurer, assurer le suivi euh, des cas, par exemple à travers de visites à domicile, notamment dans les endroits éloignés et difficiles d'accès, accompagner les enfants euh, vers, vers, vers les services, euh, jouer le rôle de traducteur pour euh, les travailleurs sociaux, donc ce sont des rôles pour soutenir le travail que les gestionnaires de cas font avec l'enfant et leur famille. Les volontaires communautaires soutenant la gestion de cas doivent bénéficier d'une formation appropriée, d'un encadrement et d'une supervision continue. Le travail qu'ils font doit être pour un nombre d'heures limité, et la sécurité et le bien-être des volontaires devraient être une priorité pour l'organisation qui a un accord un accord formel euh, avec les volontaires. Alors, la boîte à outils, et on passe euh, au slide suivant, la boîte à outils présente un, un tableau euh, récapitulatif que vous voyez sur le, sur le slide qui inclut les paramètres du rôle d'un volontaire communautaire soutenant la gestion de cas, qui est l'objectif de la boîte à outils, en comparaison avec le rôle d'un travailleur social, c'est euh, la partie de droite sur le slide, euh, et d'un aidant naturel ou spontané, donc une personne qui naturellement contribue à protéger l'enfant au sein de la communauté. Donc vous voyez les trois colonnes à gauche, les dents naturelles au milieu, le volontaire communautaire et à droite euh, les travailleurs sociaux. Euh, sur le slide, il n'y a pas toutes les informations incluses euh, dans cette même image. Donc, si, si euh, cette distinction de rôle et l'implication vous, vous intéresse, on vous invite euh, de consulter la boîte à outils où vous allez trouver plus d'informations vis-à-vis de la comparaison, comparaison de, de, de ces trois rôles. Alors, ce que ce slide vous dit, les informations sur le slide qu'on vous montre, c'est tout d'abord en termes de rôle et responsabilité, c'est le travailleur social qui est responsable pour la prise en charge d'un enfant et sa famille, les volontaires communautaires jouent un rôle de soutien, comme on vient, on vient d'expliquer, et un aidant naturel n'a pas de responsabilité formelle. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas cet accord formel avec l'organisation et… Euh, c'est des personnes au sein de la communauté qui, naturellement, contribuent à protéger euh, les enfants. Ce qu'on voit aussi sur le slide, c'est que l'engagement euh, en termes de temps pour un travailleur social sera à temps plein, tandis que les volontaires communautaires devraient être engagés à temps limité, étant donné qu'ils ne reçoivent pas de salaire, et cela leur donne du temps pour d'autres activités de subsistance. Pour les aidants naturels, il n'y a pas d'engagement en, de, en termes de temps. Vis-à-vis -vis du paiement, pour un travailleur social, ce serait un salaire équivalent à celui d'un employé du gouvernement ou d'autres ONG. Pour les volontaires communautaires, cela doit être décidé en fonction du contexte et pour les aidants naturels, il n'y aurait pas de paiement. La boîte à outils, décrit également les étapes de la pratique éthique lors de l'engagement des volontaires communautaires. Alors, la boîte à outils euh, euh, décrit six étapes, et euh, six étapes pour la mise en œuvre de la gestion de terres de protection de l'enfance avec l'aide des volontaires communautaires. Donc, la première étape, c'est évaluer et analyser L'engagement des volontaires communautaires dans la gestion de cas dans le contexte pour comprendre le rôle. Deuxième étape, c'est décider comment engager ou adapter l'engagement des volontaires communautaires dans la gestion de cas. Troisième étape, implémenter l'approche de gestion de cas qui engage des volontaires communautaires d'une façon éthique. Quatrième étape, renforcer et développer les capacités des volontaires communautaires vis-à-vis -vis de leur rôle euh, soutenant la, la, la gestion de cas. Cinquième étape, impliquer les volontaires communautaires dans le suivi et l'évaluation pour assurer la codevabilité. Et puis la sixième étape, faire le plaidoyer pour un engagement éthique des volontaires communautaires dans la gestion de cas. Euh, et plaidoyer, ça pourrait être au sein du groupe de coordination, euh, ça pourrait être au sein du, du gouvernement, au sein de euh, services appropriés. Le plaidoyer, c'est une étape import importante à, à considérer. La bo bo boîte à outils inclut 15 outils simples, faciles à utiliser. Quelques exemples. Euh, une description du rôle des volontaires communautaires soutenant la, la gestion de cas. Un code de conduite. Un checklist vis-à-vis -vis de la sécurité et du bien-être des, vol des volontaires communautaires, vis-à-vis euh, -vis de leur rôle euh, dans la gestion de cas, des directives pour la sélection des volontaires communautaires euh, et un checklist aussi pour le budget. Enfin, le manuel de formation des volontaires communautaires dans la gestion de cas a pour objectif de s'appuyer sur les connaissances approfondies les capacités et les ressources des volontaires communautaires pour leur permettre de soutenir de manière éthique la gestion de cas dans la communauté. Et les sessions mettent l'accent sur les approches participatives et incluent des activités d'apprentissage actives et créatives tout au long de la formation. Donc, ce n'est pas une formation avec des slides où un animateur parle tout le temps, non c'est vraiment une formation active participative. Le manuel inclut des conseils de contextualisation tout au long des sessions. Il y a des objectifs d'apprentissage et des messages clés pour chaque session. Et le manuel donne une description détaillée des préparations à faire par les animateurs avant la formation et inclut des méthodes de retour d'informations qui sont simples et faciles à utiliser. Alors, dans ce manuel, il y a trois parties. La première partie se focalise sur la formation de base pour les volontaires communautaires. Et il y a neuf sessions. Et ça inclut les rôles des volontaires communautaires soutenant la gestion des cas. Euh, ça inclut une réflexion sur la sécurité et le bien-être des volontaires communautaires. Euh, et il y a une session qui parle de l'approche d'équipe euh, et ça c'est la, la dernière session et je reviens à la question Sarah que tu as postée euh, dans le, le question euh, et réponse et tu demandes comment coordonner le travail des gestionnaires de cas euh, avec les volontaires communautaires dans euh, la session qui parle de l'approche d'équipe euh, tu vas retrouver la, la, la réponse donc l'idée serait que l'agence qui travaille et qui engage des volontaires communautaires implique les volontaires dans l'équipe de protection de l'enfance qui est impliquée dans l'approche de gestion de cas. La deuxième partie de la formation, c'est une formation complémentaire. Et dans cette deuxième partie, il y a des sessions qui parlent de la communication avec les enfants et leurs parents ou tuteurs. Et... Il y a des sessions euh, sur la, la dynamique de pouvoir. La troisième partie, c'est la formation de l'équipe de gestion de cas. Euh, et il y a une partie sur la traduction, donc le rôle que les euh, volontaires communautaires pourraient jouer dans la traduction. Donc ça, c'était un des rôles que les volontaires euh, pour, pourraient jouer. Et il y a une session sur les risques et dynamiques de pouvoir pour euh, le personnel. Donc, voici un compte-rendu du contenu et on espère que euh, ça, ça vous a inspiré de vouloir consulter et lire et ouvrir et la boîte euh, à outils et aussi le manuel de, de formation. Sandra, je te repasse la parole. Merci beaucoup Caroline, vraiment très intéressant cette présentation des outils et ça donne envie. Donc nous allons maintenant passer aux questions. Et donc il y a déjà quelques, quelques questions, peut-être juste avant de démarrer, je voulais poser une première question à Lourdes. Lourdes, quelles sont les prochaines étapes prévues pour la diffusion de ces ressources Merci. Euh, euh, en fait, justement, aussi un lien avec d'autres questions qu'il y a, c'est aussi euh, important à noter, en fait, et vu euh, tous les participants qu'il y a des différents pays de la région aussi d'Afrique de, de l'Ouest centrale, euh, c'est important à noter que, que ces matériels, comme on a vu la liste des pays qui ont participé au début, et, euh, ils n'ont pas été testés dans des contextes francophones ou dans des pays de la région d'Afrique de l'Ouest. Si vous avez bien vu, vous pouvez le consulter après aussi la liste des pays ou où il y a où les études de la recherche et les différentes participations. Alors, il est particulièrement pertinent, en fait, euh, maintenant avec cette diffusion aussi, d'inviter à, à, à, à piloter ces outils dans, au sein de la région, d'Afrique de l'Ouest et aussi dans d'autres contextes, mais surtout pour une bonne contextualisation et aussi un au partage de, de, de leçons apprises au moment de les utiliser entre différents pays et contextes. Pas seulement pour ça, mais aussi pour, pour réfléchir un petit peu au-delà, aussi un lien avec d'autres questions qu'il y avait. Que nous, sa nous savons que dans la région, il y a plusieurs pays qui conduisent en, en ce moment euh, des démarches d'harmonisation de, de systèmes de gestion des cas, y compris aussi essayer d'avoir une meilleure collaboration entre systèmes et acteurs formels et informels. Et donc, on sait tous aussi que le rôle des acteurs communautaires est clé, euh, ainsi que la contribution des, des, des agences, des ONG des, qui, qui, qui les engagent et aussi qui doivent contribuer au système existant. Alors, ces ressources, les, les outils, les, les tout de, de recherche, mais aussi les outils, le matériel de formation devraient servir aussi et peuvent contribuer à, à, à ce genre de réflexion et objectifs en termes de, de, de systèmes qui existent et des. Et de cette collaboration. Euh, un atelier, en fait, Interagences, en répondant aussi à des prochaines étapes de diffusion, un atelier Interagence avait eu lieu en novembre de l'année passée aux différents pays de la région d'Afrique de l'Ouest et centrale pour en participer. Euh, et il y a où déjà un peu, ça, ça a été discuté cette question d'engagement communautaire, et il y a eu des plans d'action développés. Alors, en, en lien aussi avec cette, ces, ces différentes prochaines étapes, je, en sachant que les collègues de Mali sont, sont aussi présents, j'aimerais leur passer la parole pour, pour qu'ils puissent aussi donner quelques, euh, parler déjà de quelques étapes de, de, de diffusion et de, de contextualisation ou de travail qui est prévu à faire pour pouvoir aussi inviter à d'autres pays à, à, à continuer ce travail. Merci Lourdes. Donc oui, en effet, nous avons des collègues euh, du Mali qui sont présents et, euh, et qui peuvent aussi nous, nous partager les, les prochaines étapes. Donc euh, je vous présente René Sanogo et, et Bala Diara de la Direction nationale de la protection de l'enfant au Mali. Donc René et Bala, pouvez-vous nous parler un peu des prochaines étapes qui sont prévues au Mali pour la diffusion de ces, pour l'utilisation de ces outils Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, nous sommes là, Baladjara et René Sanovo. Nous faisons tous la même division, la division Enfance, au niveau de la protection, la direction de la promotion de l'enfant et de la famille. Effectivement, depuis 2019 jusqu'à 2020, nous sommes dans ces processus d'harmonisation des, des, des outils. Euh, euh, L'aspect formel, nous avons fini avec ça. Donc la, euh, le ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille à travers la direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Euh, et nos partenaires comme TDH et UNICEF, nous œuvrons effectivement pour euh, effectivement, la mise en œuvre de ce processus d'harmonisation. Maintenant, les étapes suivantes, effectivement, euh, nous avons élaboré un plan d'action, un plan d'action, parce qu'on a fini avec l'étape formelle, il faut, il faut aller maintenant vers l'informel. Donc on a élaboré un plan d'action, comment opérationnaliser euh, le système là sur le terrain. Donc on s'est dit, il faut aller à une formation, -à -dire, euh, parce que c'est l'étape de la dissimulation qui doit commencer sur le terrain. Mais la dissimulation ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas une formation à la base. Donc, euh, il y aura une harmonisation également des, euh, une harmonisation des outils qui est qui déjà fait et, et, et qu'on appelle un renforcement des, des, compétences, des compétences. Donc, euh, euh, il y a également, euh, comme j'ai dit au Nouveau-Central, il, des, des, des, il y aura des renforcements des capacités parce qu'on aura à faire la formation des formateurs et également ces formateurs ils iront au niveau dé, déconcentré, au niveau euh, local, et prendre contact avec euh, les, les, les, on appelle nos structures locales pour euh, lier la formation. Donc, euh, il y aura également l'articulation entre le système formel et le système informel. Maintenant, comme j'ai dit, on a beaucoup travaillé sur le système formel. Il reste maintenant euh, à valoriser euh, l'informel. C'est-à-dire établir un protocole de recherche action participative avec les acteurs euh, des communautaires communautaire pour explorer un peu leur engagement au sein du système national euh, champs, et développer également une méthode et des outils d'intervention auprès des acteurs communautaires. Donc nous allons organiser euh, des consultations communautaires déconcentrées jusqu'au niveau local. Et encourager la participation euh, et situer également le rôle des différents euh, acteurs communautaires à la gestion des cas. Donc, nous allons développer des mécanismes communautaires pour établir ces liens de qualité qui vont nous permettre de renforcer et d'améliorer la collaboration entre les systèmes formels et informels de protection pour une meilleure identification des prises en charge. Donc, il y aura également, on va procéder à l'analyse des données, et dégager des tendances majeures sur l'engagement communautaire, formuler des recommandations pour renforcer le système de gestion des cas, et faire une articulation entre les systèmes formels et informels. Quand euh, tout cela va finir, on va élaborer un, un rapport de synthèse et un protocole sera répliqué. Euh, un, un protocole sera élaboré et qui va répliquer le travail au niveau national et au niveau régional. Parce que le travail qu'on va faire, ça c'est le niveau local. Donc après euh, ce travail, il sera répliqué au niveau national et au niveau régional. Donc pour vous dire également que nous sommes en train de développer un cadre commun pour la euh, on appelle, de concertation en santé mentale et soutien psychosocial pour faire le lien entre euh, la gestion des cas euh, qu'on appelle euh, la santé mandat Donc, ça, c'est euh, les prochaines étapes desquelles le Mali euh, va beaucoup travailler euh, les prochains jours. Mais euh, vous apprendre déjà que, euh, comme l'a dit l'Odès, euh, on a eu, bon, Pour le Mali, il y a quelques points d'action parce qu'on s'est engagé au cours d'un atelier Régional Inter-Agence, qui s'est tenu du 2 novembre 2021, euh, on appelle à Grave d'Ensemble en Côte d'Ivoire. Donc, euh, au cours de cet atelier sur Régional inter Agence, des propositions ont été faites. Parce que nous, on était un peu dans ce processus euh, avec euh, les acteurs communautaires. Vraiment, donc, ça a émerveillé les autres participants des autres pays, et les participants des pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale. Donc, euh, vraiment, euh, la, la participation communautaire était à la une au cours de cet atelier. Donc, au cours de cet atelier, le, les participants du Mali ont eu à prendre quelques engagements et que euh, l'État malien va essayer de, de s'exécuter. Il s'agit de euh, la reconnaissance par l'État du rôle, des, euh, rôle et responsabilité des volontaires communautaires. Euh, mettre également en place des mécanismes d'accompagnement des volontaires communautaires et mettre en place des mécanismes et actions de suivi et de pérennisation euh, des actions de ces volontaires-là. Également, on est parti un peu loin. On a dit qu'on euh, va amener la collectivité locale à intégrer les actions des communautaires et des, des volontaires communautaires dans leur C'est Ça, c'est le plan, plan d'action décennal. Voilà, Très bien, bon, merci beaucoup, hein. merci Bala et, et René, vraiment déjà beaucoup de dispositions prises au Mali c'est assez impressionnant à hein, quel point vous avez vraiment euh, euh, pris et, et fait votre euh, tous ces outils pour les adapter au contexte du Mali. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal de questions, donc je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes, mais euh, on va commencer par quelques questions concernant... La, la différence entre les volontaires et, et les relais communautaires et comment les deux peuvent interagir. Donc ça, c'est une question, je pense, pour euh, Caroline. Est-ce que tu peux répondre à cette question sur la, la différence entre les, les volontaires communautaires et les relais communautaires Oui, c'est une bonne question. Euh, dans le cadre de la boîte à outils et aussi de la formation, les volontaires communautaires, et je l'ai déjà dit avant, c'est les volontaires au sein de la communauté avec qui une organisation ou notre agence euh, a un, un, un accord formel. Donc, ce sont euh, les volontaires au sein de la communauté que nous, avec qui nous travaillons, que nous impliquons dans euh, le travail de, de gestion de cas, dans le ou les rôles qu'on a, qu a partagé euh, avant, donc dans l'identification et le référencement, euh, visite à domicile, aider avec la traduction, tout en assurant euh, les, que le euh, rôle soit clair vis-à-vis -vis du rôle des, des gestionnaires de cas qui, eux, travaillent un sur un euh, avec enfant, les enfants et, et leurs familles. Euh, les relais communautaires les, sont plutôt les structures euh, au sein de la communauté, euh, les, les comités de protection de l'enfance, les récopés, il y, y, y a différents noms euh, dans, dans vos différents contextes. Et euh, ça va dépendre de, euh, de l'accord que l'agence a avec ces structures. Je pense que la pratique maintenant, est que très souvent nous travaillons avec ces structures et au sein de ces structures, les volontaires qui font partie de ces relais et de, et de, de, ces, de ces comités dans l'identification et le, et le, le, le référencement. Euh, donc, euh, et souvent, nous avons aussi euh, une, une, une collaboration euh, avec eux. Euh, et ce que le, la, la recherche nous montre, c'est d'être, un, clair sur le rôle que euh, les volontaires communautaires au sein de ces structures euh, pourraient jouer dans le cadre de la gestion de cas et de se mettre d'accord là-dessus. Euh, et s'ils jouent un rôle, par exemple, dans l'identification, les membres de ces relais jouent un rôle dans l'identification et, et le référencement, par exemple, d'assurer une formation appropriée, euh, d'assurer qu'ils qu font partie… Euh, de, de, de l'équipe de protection de la France impliquée dans, dans la gestion de cas. Donc, euh, pour répondre à la question, on pourrait travailler un sur un avec, avec des volontaires euh, au sein de la communauté, mais aussi avec les volontaires qui font partie de groupes ou de structures au sein euh, de la communauté. J'espère que j'ai clarifié la, la différence. Merci, Caroline. Euh, alors, je vois une autre question intéressante euh, concernant les situations où les, si j'ai bien compris, hein, où, les, où les travailleurs sociaux n'ont pas accès à un niveau communautaire. Est-ce que dans ce cas de figure, les volontaires peuvent remplacer les gestionnaires de cas ou les travailleurs sociaux C'est-à-dire, j'imagine, hein, faire toutes les étapes de la gestion de cas. Et complètement les remplacer, puisque les, les travailleurs sociaux n'ont pas accès. Donc, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être Lourdes euh, Oui, en fait, ça fait un petit peu partie aussi des résultats de la recherche, un peu des études qui ont été faites. Et un des résultats, c'est un, un peu le tableau que Caroline avait présenté, avec, encore une fois, on revient vers... Une des leçons apprises plus importantes, c'est le fait de clarifier les différents rôles. Ça veut dire qu'il doit y avoir une différence entre qui est personnel rémunéré officiellement et formellement avec un contrat de travail d'emploi rémunéré, comme c'est un travailleur social qui est aussi un personnel professionnel qui a été formé pour ça et qui est payé pour faire ce travail et surtout pour la charge de travail et de responsabilité. Euh, là, c'est aussi l'importance à faire. Entre, ça ne veut pas dire que… Et, et en fait, l'intéressant aussi, c'est que cette étude et cette recherche a été menée en 2020. Comme vous le savez, ça a pris aussi, euh, en plein milieu de, de la pandémie, et de, un apprentissage assez rapide de qu ce qui se passe quand il n'y a pas d'accès… Euh, ça a été aussi étudié, la question de l'accessibilité, bien sûr. Euh, une des recommandations assez claires de, de rapport, c'est que… Quand la gestion des cas n'est pas possible d'être faite par de personnel euh, euh, rémunéré, avec un contrat darrière en emploi rémunéré, ça ne veut pas dire qu'on peut transférer toutes ces responsabilités envers une personne qui n'a pas cet emploi à rémunérer et qui prend alors toutes les responsabilités de le travailleur social. Ça, ça ce n'est pas recommandé, c'est un peu on des, on des, des apprentissages de la recherche et de la pratique dans la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste transférer les responsabilités parce que le travailleur social ne peut pas y aller, mais il faudra chercher d'autres moyens de travailler. Et quand si, si les six étapes de la gestion, la gestion des cas, tant que telles, avec ces six étapes, elle n'est pas possible, il faut réfléchir aussi. Ça fait partie aussi des, des, des, des, des apprentissages de la recherche qui vous amener aussi à, comme on parlait, quand on contextualise aussi, c'est à améliorer et à conduire et à, faire plus de, à développer aussi plus de matériel pour voir dans ces, certaines situations qui apparaissent comment on peut agir. Je ne sais pas si j'ai oui. répondu. <rire> Très bien, merci, Lourdes. Je vois qu'il y a aussi plusieurs questions concernant la question de la rémunération des volontaires. Et comment pérenniser cette rémunération et aussi peut-être quelles sont les autres formes de motivation qui peuvent être mises en place est-ce que vous avez des expériences que vous avez vues dans les différents pays où il y a eu cette recherche des expériences réussies où, où ils ont réussi à motiver les, les volontaires Caroline, est-ce que... ou Lourdes comme oh, Non, on peut répondre toutes les deux Caroline, on va dire <rire> Ce que moi j'aimerais répondre à cette question, c'est tout d'abord, euh, c'est au fait qu'il y ait à l'approche communautaire, l'approche communautaire vis-à-vis euh, -vis de, la, de la protection euh, de l'enfance. Euh, une recherche a aussi été faite pour comprendre la durabilité et l'efficacité de la façon dont nous nous engageons avec euh, les communautés euh, pour, pour protéger les enfants. Et um, une recherche, cette recherche d'évidence nous montre que dans l'approche que nous souvent utilisons, que en um, fait la, la, la recherche d'évidence pose des questions vis-à-vis um, -vis de la, la, la durabilité de, de nos approches, et un des éléments qui crée, um, how do you say, undermine, qui euh, qui, euh, qui peut réduire la légitimité ou... oui, et qui peut aussi réduire l'efficacité ce sont les rémunérations que nous donnons souvent euh, à, aux, aux, aux, aux membres de la communauté et pourquoi Parce que ça crée une dépendance et euh, cette recherche montre que euh, la question pertinente vis-à-vis -vis de notre approche euh, communautaire est euh, où se trouve le, le pouvoir de, de décision, où se trouve euh, la, le, le, le pouvoir de prendre des décisions et aussi de prendre les actions pertinentes pour répondre aux questions de, de protection de l'enfance. Et dans les, les directives qui sont sorties de ça, une des, euh, des recommandations est réfléchissez bien euh, si vous voulez donner une, euh, une euh, ré, ré, rémunération et c'est au fait il n'y a pas une question euh, pour ça c'est quelque chose qui doit être dé, discuté dans le contexte et dans certains contextes par exemple et je donne l'exemple du liban au liban les collègues sont très clairs c'est impossible de travailler avec des volontaires au sein des communautés, sans leur donner une ré rémunération. Pourquoi Parce que la situation économique, politique, etc. est tellement difficile et euh, ils sont en train de, de, de survivre. Et si on veut les impliquer dans la protection de l'enfance, il faut, il faut réfléchir à une façon euh, de, de, de les impliquer euh, et cela inclurait une rémunération. Dans d'autres contextes, ce ne serait peut-être pas nécessaire et il y aurait peut-être une, une, une volonté une volonté naturelle euh, parmi les membres des communautaires pour euh, travailler et, et soutenir la protection de, de l'enfance. Donc, ça va dépendre du contexte. Et de toute façon, une des recommandations qui sortent dans la boîte à outils est cette question doit être discutée au sein du, du groupe de, de, de, de coordination. Parce qu'il y a déjà une pratique, mais est-ce que ces boîtes à outils euh, pose des questions vis-à-vis -vis de cette pratique euh, euh, existante non, je voulais, Sandra dit aussi il d'autres questions sélectionnées, mais je vois qu'il y en a plusieurs et je pense qu'il y a aussi, euh, bon c'était juste pour ajouter un point de, exactement comme Caroline a dit, il y a beaucoup de choses dans ces manuels et cette boîte à outils que c'est tout à fait à contextualiser, en fait c'est un guide pour permettre la contextualisation en fonction de comment ça marche dans chaque contexte, chaque système de protection et comment euh, ça va dépendre aussi à niveau de structure, des acteurs communautaires qui font partie de ce système, comment c'est défini et aussi ce qui est euh, l'harmonisation entre acteurs. Ce, ce, ce boîte d'outils et ce manuel et ce travail, ça dirige surtout pour que les, euh, aussi nous, les organisations, ils sont redevables à comment engager et, et dans quel système, dans quel contexte et comment ça s'harmonise aussi entre différents acteurs. Du coup, c'est juste des points qui peuvent répondre à plusieurs des questions je pense parce qu'il y en a plusieurs à voir comment on peut faire pour le reste Très bien, bon, en tout cas merci beaucoup on arrive à la fin de, de cette session euh, je suis désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais euh, je suppose qu'en parcourant la boîte à outils, vous allez trouver des réponses probablement à, à vos questions et donc pour euh, pour clôturer cette session, je voulais euh, vraiment vous remercier, donc remercier tous les participants donc, qui ont assisté à ce webinaire, remercier aussi l'Alliance, le Bureau des affaires humanitaires, plan international, les animateurs et les consultants et aussi nous tenons tout particulièrement à remercier les volontaires qui mettent tant de passion et de dévouement au service des enfants de leur communauté. Donc de la part de tous les membres de l'Alliance, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous